Salut la famille, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne Myfrica TV pour partager avec vous ces petites expériences que j'ai pu acquérir avec quelques années dans le métier de l'actorat et aussi en tant que euh, technicien. Alors, nous avons commencé, c'est la cinquième vidéo que je vais partager avec vous. Et croyez-moi, à chaque fois que je me livre à cet exercice, je suis plus que heureux parce que je me dis que beaucoup peuvent passer de ça pour... Euh, euh, construit définitivement leur, leur carrière et je vous invite alors à prendre vraiment au sérieux le travail que nous sommes en train de faire et de ne pas hésiter à laisser des commentaires afin que nous puissions répondre exactement à la question que vous attendez de nous ou à votre préoccupation ça devrait être ou alors c'est un échange que nous lançons parce que on a besoin de connaître vos difficultés pour être à même de, de, de, de, de vous donner ce que vous attendez de, de nous. Il faut, aussi, hein, il faut aussi dire que je vous donne exactement ce que moi je connais, ce que je partage. Des expériences que j'ai eues après mes apprentissages, mes multiples formations que j'ai pu avoir avec le temps, j'ai donc décidé de partager avec vous euh, quelques petites choses afin que si ça peut vous aider, que ça vous aide. Aujourd'hui, nous allons donc parler du, du scénario en question, du, du scénario, euh, comment ça se passe avec euh, un scénario, comment le lire et comment s'appliquer quand on a un scénario. Mais avant de toucher ce thème, je vous invite, à, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner sur la chaîne My Africa Entertainment, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Et aussi, je vous invite à, à partager nos différentes... Euh, nos différents programmes sur la chaîne. De les liker, de, de les commenter, d'inviter, de partager afin que les autres puissent en bénéficier. Vous savez, si on garde la sagesse pour nous ou la connaissance pour nous, ça veut dire qu'on tue la génération future. Et un rêve que l'on ne nourrit pas se meurt peu à peu. Un rêve qu'on ne nourrit pas se meurt peu à peu. Et pour moi, nourrir un rêve, c'est partager ce que l'on sait avec les autres afin que ces personnes puissent en bénéficier. Et pourquoi pas demain on sera fiers de savoir que cette personne qui est en train de, de vivre de son art un jour a bénéficié de nos conseils aujourd'hui donc nous allons parler du scénario nous commençons depuis la base ça c'est pour ceux qui sont à leur début ou ceux qui euh, participent euh, au casting déjà vous aurez à participer à des auditions même si vous êtes euh, un acteur professionnel il y a des auditions internes que l'on fait alors parfois dans des castings, surtout quand on est dans un casting professionnel, il y a un scénario avec une scène que l'on vous envoie, que vous préparez pour venir présenter et parfois c'est sur place qu'on vous donne un scénario et que vous êtes appelé à improviser, ce qui nous renvoie dans ce que je dis dans chaque vidéo. Ne sautez pas une vidéo pour une autre parce que toutes les vidéos ont une corrélation. Nous avons parlé de l'improvisation, de l'imprévisibilité. Nous avons parlé de la voix. Nous avons parlé euh, de, de, du physique. Nous, allons par, nous avons parlé de croix en soi. Alors, ce que je dis donc, c'est que nous devons être capables avant d'avancer, d'avoir compris ce qui se passe derrière, avant de prendre... La suite, ne trouvons pas le train qui est en marche et on entre juste pour partir. C'est vrai qu'il faut entrer, mais maintenant, prenons le courage de rentrer, prendre le départ, comment ça commencer, commencé, parce que ça va nous, euh, nous aider. Alors, aujourd'hui, donc, nous parlons du scénario. Quand vous allez à un casting, comme je le disais, on vous donne un scénario que vous allez interpréter devant les membres du jury que vous allez interpréter devant les membres du jury. Alors, ne prenez pas ce scénario, vous allez le garder au placard. Parce que le casting, c'est peut-être dans trois jours, je dis n'importe quoi. Vous gardez le scénario au placard et vous attendez le jour même où il y a le casting pour sortir le scénario, le lire. Le lire. Je ne connais pas vos compétences, mais même si je connaissais vos compétences, le résultat ne sera pas bon. Le résultat d'office ne sera pas bon. Quand vous prenez un scénario, donnez-vous du temps pour la lecture de ce scénario. Donnez-vous du temps pour la lecture du scénario. Généralement, je demande aux gens de lire le scénario sur cinq étapes. Cinq étapes. La première fois, vous le lisez juste comme si vous marchiez en route et quelqu'un qui est en train de faire la promotion de son nouveau établissement vous donne des flyers de ça et que vous le lisez sans... Vous le lisez comme ça, vous le déposez. Vous attendez après, vous reprenez le scénario, vous le lisez et à partir de cet instant, vous cherchez à comprendre de quoi parle ce scénario. Vous le déposez une fois de plus. La troisième fois, vous le lisez pour savoir quel niveau... Vous vous situez dans ce scénario. À quel niveau vous vous situez dans ce scénario Et encore, vous le déposez. La quatrième fois, vous le, vous le prenez de nouveau pour le lire et à partir de cet instant, vous vous posez des questions. Vous ne le lisez plus comme tout à l'heure. Vous le lisez en vous posant des questions. Qui suis-je Qu'est-ce que... voilà Qui suis-je et qu'est-ce qu'on me demande de faire dans ce scénario la cinquième fois, vous lisez maintenant le scénario en essayant. Quand vous lisez, ce n'est plus une lecture comme si vous venez de prendre. Non, vous lisez maintenant en, en essayant de, de, de, de, de lire les parties où vous êtes comme si vous étiez en train de jouer. C'est ça que je recommande souvent aux gens. C'est ça que je recommande souvent aux gens. Lisez un scénario. Le plus de fois possible que vous pouvez. Le plus de fois possible que vous pouvez. C'est très important. Ne prenez pas un scénario, vous le gardez et vous le prenez uniquement au moment où vous savez que vous allez passer sur la scène pour le lire. Le rendement sera médiocre. Le directeur de casting, les membres du jury le constateront et vous ne serez pas casté. Cette règle s'applique aussi aux acteurs. Quand vous prenez un scénario, quand vous avez la chance d'être sollicité à jouer dans un projet et que vous prenez le scénario, lisez-le, pratiquez le même exercice. Lisez le scénario autant de fois que possible. Et ne lisez pas ce scénario juste parce que vous n'avez rien à faire. Faites un programme. Établissez un programme pour ce scénario. C'est très important. Établissez un programme de travail pour ce scénario. Vous pouvez dire, de telle heure à telle heure, je me concentre uniquement à ce scénario, à la lecture de ce scénario ou à l'étude de ce scénario. Et respectez, le timing que vous vous êtes donné pour cela. Respectez. Soyez concentré pendant ce moment. Soyez dans un endroit calme. Vraiment calme pour le faire. Ne prenez pas un scénario quand vous rentrez dans notre plateau ou quand vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous dites, ah, j'ai même un document là qu'on m'a donné, il faut que je regarde. Et pendant que vous êtes en train de le lire, vous dormez. Vous dormez. Pourquoi se donner la peine de lire le scénario quand vous n'êtes pas concentré ou quand vous sentez la fatigue en vous? Lisez le scénario quand vous vous sentez confortable, dans un milieu où vous êtes confortable, dans un milieu où vous êtes vraiment confortable. Choisissez un endroit de votre maison ou un autre endroit de votre quartier, calme, confortable pour le faire, et donnez-vous à fond, donnez-vous à fond, c'est très important. Donnez-vous vraiment à fond pour cet exercice-là. Et alors, pendant que vous le lisez, vous deviez toujours avoir en vous cette question, qu'est-ce que je fais le qu'est-ce que je fais que vous posez là maintenant comme question, c'est qu'est-ce que je fais en tant que personnage de ce film? Ce n'est pas en tant que vous qui lisez, mais c'est en tant que personnage de ce film. Vous deviez aussi connaître le ton du scénario. Connaître le ton d'un scénario, d'un script, il est très important. Le scénario pour lequel ou dans lequel vous allez jouer, est-ce un film comique? Si c'est un film comique, vous comprenez qu'on revient sur l'exercice de voix. Il y a un travail de fond à faire si vous n'avez pas une voix qui est comique. Il faut travailler des tics comiques pour parfaire votre personnage. Est-ce un film romantique Est-ce un film d'horreur Et ça se fait en lisant. Ça se fait en lisant. Vous devez aussi, face à un scénario, faire des recherches. Des recherches qui vont aider à la construction de votre personnage. Du moment où vous vous posez la question de « qu'est-ce que je fais ?» Ça veut dire « qu'est-ce que je fais en tant que personnage ?» Dans ce film quelle est mon action quelle est mon implication quel est mon impact dans ce scénario que j'ai vous devez aussi chercher à savoir de quoi parle le scénario en question connaître son évolution de quoi parle le scénario que vous avez à main Connaître aussi son évolution. Je vous ai dit, un film, ce n'est pas linéaire. Un film commence quelque part, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quand ça atteint son climax, le point le plus élevé, le film, il est fini. Les happy ends peuvent se faire juste pour certaines, certains réalisateurs. Mais le film, quand ça atteint son climat, son point le plus élevé, puisque ça monte, c'est comme une pyramide, ça monte, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Quand ça atteint le sommet, le film, il est fini. Vous deviez donc connaître l'évolution du film, connaître de quoi parle le scénario et connaître son évolution. C'est très important en tant qu'acteur, la lecture d'un scénario, des questions dont je vous dis... Où est-ce que vous lisez le scénario? C'est très important. Dans quel état d'esprit vous le lisez? C'est aussi très important. Lisez le scénario. Faites un programme pour la lecture du scénario. Après avoir fait ce programme, choisissez un endroit calme et confortable pour vous pour le lire. Ne lisez jamais un scénario quand vous êtes fatigué. Ça ne vous aide en rien. Vous perdez de votre temps. Et ce pas important de perdre de son temps dans la vie. C'est pas important. L'autre point, c'est faire des recherches sur le scénario. Des recherches que vous faites sur le scénario, c'est quoi Qu'est-ce que j'entends ici par recherche C'est un ensemble de mots, déjà dans le scénario, que vous ne comprenez pas. Vous allez sur Google. Vous tapez pour comprendre le mot. Ou encore, un ensemble de choses, de phrases même que vous ne comprenez pas le sens. Allez sur Google, cherchez le mot, cherchez son sens, cherchez son explication, sa définition, son synonyme. Pour comprendre. Parce qu'un acteur... Du moment où il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, même son jeu, il ne comprend pas ce qu'il est en train de jouer. Vous deviez comprendre exactement ce que vous dites ou ce que vous jouez pour être à la hauteur de l'acteur que l'on recherche dans ce scénario. Cherchez à comprendre un scénario. De quoi parle ce scénario? Quelle est l'évolution de ce scénario? Quelle est ma place dans ce scénario? Quel est mon impact dans ce scénario? Quel est mon rapport avec les autres dans ce scénario? C'est très très important. Très important. Faites des recherches sur des mots que vous ne comprenez pas ou sur des phrases que vous ne comprenez pas. Si vos recherches ne vous donnent rien, rapprochez-vous du directeur d'acteur ou encore du réalisateur, discutez avec lui pour qu'il vous explique au mieux ce que vous ne comprenez pas pour vous permettre de vous perfectionner. Ne négligez pas ça. Ne jouez pas un film dont vous ne comprenez pas. Ne jouez pas un film dont vous ne comprenez pas de quoi parle le film. Vous ne comprenez pas son évolution. Pourquoi Parce que... En film, ça évolue. Ça veut dire que votre personnage aussi, il évolue. Je prends un exemple. On est dans un film. Il y a un jeune qu'on récupère au village. On l'amène en ville. Une fois en ville, on le met à l'école. Il apprend des choses. Il fait la connaissance de certaines choses. Il est dans un nouveau milieu. Après ça, il devient cadre d'entreprise. Il est cadre, il lance son entreprise. Vous voyez que ce jeune-là, il a un niveau de langue qui va aussi grandir. Il a un profil qui va aussi grandir. Il a un physique qui va changer avec le temps. Il a une tonalité aussi qui va changer avec le temps. Beaucoup nous diront, est-ce que comme on est, village, on est au village, automatiquement on est villageois ou on est censé parler comme un villageois. Mais je vais vous dire rapidement, oui, pourquoi Parce que quand on est au village et qu'on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas avoir un certain niveau d'éloquence. C'est vrai que vous allez parler de la culture personnelle, mais je dis, ce jeune... Il n'a pas accès à la nouvelle technologie. Il n'a pas accès à la télévision. Il n'a pas accès au téléphone pour apprendre certaines choses. C'est un jeune qu'on a pris dans un milieu où il ne va même pas à l'église rencontrer les autres, où il y a des groupes de lecture. Il n'a pas accès à toutes ces choses qui lui donnent des possibilités de le faire. C'est vous qui deviez être capable dans un scénario comme celui-ci de savoir que quand le jeune, lui, il est au village, c'est un jeune. Une fois qu'on tourne en ville, son statut, à l'entrée de la ville, c'est presque toujours la même chose. Mais après un temps, il faut que le téléspectateur constate que ce jeune, il a changé. Son milieu n'est plus le même. Ce n'est plus le même. Sa façon de se vêtir, c'est plus la même chose. Sa façon d'être, de se présenter... Sa façon de parler, on doit ressentir une nette amélioration et c'est de ça que je parle. C'est de ça que j'appelle l'évolution dans un personnage. Et quand ce jeune finit l'école et se retrouve en entreprise, il est cadre d'entreprise. Donc il est censé gérer en personnel. Quand on gère en personnel, il y a un certain nombre de sérieux que l'on doit avoir tant sur l'attitude que l'on présente que dans la voix ou sur ce qu'on présente. Ça ne veut pas dire que vous changez pour parler comme tel. Non, vous restez naturel. Mais vous essayez d'accepter votre condition, d'être celui que vous devenez. C'est une évolution. Nous, on est né, on s'est assis, on a rampé, on a marqué le premier pas, on a marché. Aujourd'hui, en cours, en cours, c'est ça l'évolution dont je fais état dans ce que je parle, scénario. Vous deviez donc connaître ça, faire des recherches pour le scénario que vous avez à main sur des mots qui vous paraissent uh, difficiles. Et aussi sur des phrases qui vous paraissent difficiles. Si des recherches ne vous donnent rien, rapprochez-vous de votre directeur d'acteur. Ou de votre réalisateur pour que ceux-ci vous aident à comprendre exactement ce que veut dire ces mots et ce que veut dire, ce que signifient ces phrases. C'est très, très important. Très, très important. Comprendre le sens des mots vous fait vous sentir à l'aise. Savoir l'évolution du personnage Savoir où va le personnage vous permet de vous sentir à l'aise. Comme je dis, on vous dit que vous êtes au village et que vous connaissez que ce personnage va finir chef d'entreprise. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses dont cette personne fera face pour devenir chef d'entreprise. Vous vous préparez en conséquence. Vous commencez à travailler sur ça. Vous faites des recherches sur Internet. Parce que Internet aujourd'hui est très important. Quand vous avez un scénario et que vous avez compris votre personnage, vous vous mettez dans les recherches. Donnez-vous des atouts personnels. Allez sur Internet, cherchez des gens qui ont joué cadre d'entreprise. Comment est-ce qu'ils ont joué Quelle était leur posture Comment est-ce qu'ils se comportaient vis-à-vis -vis des autres Comment est-ce qu'ils s'asseyaient Comment est-ce qu'ils parlaient avec les autres Mais sans toutefois dénaturer qui vous êtes. On prend des autres pour compléter ce que l'on a. Parce que ce que l'on a est notre identité. Et un homme qui a perdu son identité a tout perdu. Il a tout perdu. Donc, à chaque fois que vous avez un scénario, dites-vous toujours que vous essayez de dire quelque chose. Ne dites pas quelque chose, mais essayez de dire quelque chose. Ne dites pas les choses, essayez de dire quelque chose, c'est très important. À chaque fois que vous avez un scénario, que vous êtes sollicité de jouer comme acteur, essayez de dire quelque chose. Dites-vous que vous essayez de dire quelque chose. C'est comme quand vous rencontrez une femme et que vous lui dites je t'aime. Non. Essayez de lui dire je t'aime. Euh, ce que j'essaie de te dire, c'est que je t'aime. J'essaie de te dire que je t'aime. Ça vous... Beaucoup vont peut-être se perdre parce que je dis, soyez, et je vous parle d'essayer de dire quelque chose. Soyez n'empêche pas le fait que vous essayez de dire quelque chose. Parce qu'en essayant de dire quelque chose, vous faites mieux, vous comprenez mieux ce que votre personnage veut faire. Et de ça, vous donnez exactement ce que ce personnage a à faire. Essayez par exemple de dire à quelqu'un d'une autre façon, ne lui dites pas je t'aime, essayez de lui dire j'essaye ou je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. À chaque fois que vous avez un scénario, dites-vous que vous essayez de dire quelque chose à quelqu'un, que votre personnage essaye de dire quelque chose à quelqu'un. C'est très important. Quand moi, par exemple, j'essaye de dire, j'ai plus de, de connexion avec ce que je dis. Quand j'essaie de dire, j'ai plus de connexion avec ce que je dis et croyez-moi, c'est fantastique. Quand je veux jouer un film et au lieu de dire, j'essaie plutôt de dire, j'ai plus de connexion avec ce que je dis. Plus de connexion et c'est fantastique. Je voudrais te dire que je voyage. Je voudrais te dire que d'ici la semaine prochaine, je voyage pour Yaoundé. Je suis plus à l'aise que d'ici la semaine prochaine, je voyage pour Yaoundé. Je voudrais te dire que d'ici la semaine prochaine, je voyage pour Yaoundé. Je voudrais t'informer que d'ici la semaine prochaine, je voyage pour Yaoundé. C'est différent. En ce moment, que j'essaye de dire quelque chose à quelqu'un, ça me donne l'état émotionnel, l'état psychologique, l'état vocal d'exprimer ce que j'essaie de dire. Puisqu'en ce moment, la personne me comprend plus mieux. La personne me sent plus présente dans le truc. L'humilité de partager ce que tu comptes faire avec les autres et être ouvert à la critique c'est très important ayez l'humilité de partager ce que tu comptes faire avec les avec, ce que vous comptez faire avec les autres et accepter que l'on vous critique il y a des acteurs qui se croient super acteurs genre on peut plus rien leur dire mais je vais vous dire tout le monde peut vous apporter une modification dans un personnage que vous allez incarner. Et quand vous avez intérieurement incarné le fait que vous essayez chaque fois seulement de faire, que vous ne le faites pas, vous essayez de faire, c'est ça qu'on appelle l'humilité, essayer de faire des choses. Ça donne la latitude d'apprendre, d'écouter. Vous, vous ouvrez les portes à l'écoute. Vous permettez... Aux autres de vous dire comment est-ce qu'ils vous trouvent Comment est-ce qu'ils vous trouvent C'est très important Qu'est-ce que j'essaye de dire Si vous ne comprenez pas ce que vous essayez de dire Rapprochez-vous du directeur, d'acteur une fois de plus, ou encore du réalisateur. Demandez-lui, qu'est-ce que mon personnage essaye de faire dans ce film? Qu'est-ce que j'essaye de dire dans ce film? C'est très important de connaître ce que vous essayez de faire dans un film. C'est très important. Ce que vous comptez ou ce que vous essayez de faire ne passez jamais à côté de ça jamais donc quand vous prenez un scénario lisez-le plusieurs fois si possible et pour le lire plusieurs fois de faites-vous un programme un emploi de temps pour la lecture de ce scénario et à chaque fois que vous voulez le lire Retrouvez-vous dans un endroit calme, confortable à votre goût et concentrez-vous dans la lecture de ce scénario. De ce scénario, posez-vous des questions primordiales. Qu'est-ce que je fais dans ce scénario? Qu'est-ce que je... Je, ici, mis pour le personnage que vous êtes censé incarner. Qu'est-ce que je fais dans ce scénario? Vous devez connaître le ton du scénario. On peut parler aussi du genre du scénario. Est-ce un film comique? Est-ce un film romantique? Est-ce un film d'horreur? est -ce, est -ce? Et à partir de là, faites des recherches sur ce type de film comment les acteurs se comportent dans ces différents types, dans ce film spécifique que vous avez à jouer. Et aussi, vous deviez chercher à savoir de quoi parle le scénario et aussi connaître son évolution. Si jamais vous rencontrez des mots qui vous semblent difficiles, qui vous paraissent difficiles, ou des phrases dont vous ne comprenez pas le sens allez sur Google faites des recherches et si après recherche vous ne trouvez toujours pas des choses qui vous convaincent rapprochez-vous du directeur d'acteur ou du réalisateur expliquez-lui votre difficulté ceux-ci vont vous aider ceux-ci vont vous aider vous deviez comprendre le sens des mots que vous dites ou que vous allez dire. Vous deviez comprendre le sens des mots que vous allez dire ou qui sont dans le scénario que vous avez. Et à chaque fois que vous avez à jouer, vous deviez toujours savoir que vous essayez de dire quelque chose. Ne dites pas les choses, mais essayez de dire quelque chose. Ne dites pas les choses. Essayez de les dire. Essayez de dire quelque chose. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. Voilà un exemple. Je veux te dire que je t'aime. C'est différent de je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. Essayez de dire. Le fait d'essayer, c'est une humilité que vous vous donnez personnellement pour laisser un champ ouvert pour des critiques, pour vous critiquer personnellement et permettre aux autres de vous dire si vous faites mal ou s'il faut apporter des modifications pour bien le faire. Donc. Le film, c'est le scénario avant. C'est le scénario pendant. C'est le scénario après. Donc, du moment où vous n'avez pas compris le scénario, il n'y a pas de film qui va exister. Il n'y a pas de film. Il n'y aura jamais de film sans scénario. Il n'y aura jamais de film sans scénario. Donc, s'il vous plaît, prenez toujours, donnez-vous du temps, donnez-vous vraiment du temps pour lire des scénarios. Essayez de les comprendre, comprendre de quoi parle le de scénario, de scénario, comprendre l'évolution du scénario, comprendre votre personnage dans ce scénario, ce que vous faites dans ce scénario, quel est votre impact dans ce scénario et quelle est l'évolution de ce personnage dans ce scénario le classifier selon son genre pour mieux incarner votre personnage et essayer de dire les choses de ce scénario c'est très important ça c'est ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous. Donc, j'espère que prochainement ou quand vous aurez l'occasion d'avoir un scénario, vous prendrez le temps de vous concentrer dessus pour donner le meilleur de vous-même. Parce que ça fait toujours plaisir de savoir que les gens vous acclament parce que vous jouez très bien. Et je serai aussi très fier. De savoir En ce moment, de savoir que j'ai contribué à ce que vous faites. C'est très important. C'est très important. Merci une fois de plus de, de nous avoir écouté Merci de rester toujours là à partager ces expériences avec nous. Je vous prie une fois de plus de faire le même exercice. Likez la vidéo, laissez votre commentaire là en bas, partagez la vidéo afin que les autres puissent euh, en profiter. Je vous prie aussi, euh, chers abonnés, pour ceux qui le sont déjà, de continuer les partages, de continuer les likes. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous supplie de vous abonner sur, euh, sur la chaîne. C'est MyFrika Entertainment. Si vous avez des notifications à porter, nous, nous les prendrons avec euh, joie et essayerons dans la prochaine vidéo de, de revenir vers vous avec plus d'éclaircies. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. Je suis Laurent Eboué, le fils du peuple. Vous savez très bien que je vous aime très fort. Parce que vous faites ma force. Vous faites ma force. Et je vais vous dire encore. Un rêve qu'on ne nourrit pas. Se meurt peu à peu. Ne laissez pas votre rêve. Se mourir. Cherchez. Ce qui peut vous conduire. Vers votre rêve. Et je sais que vous qui aimez ce métier. Ou qui voulez faire carrière. Dans le métier de l'Actorat. En suivant ce coup. Vous allez droit à votre rêve. Merci.